What's up, gens de l'internet. J'espère que vous allez tous magnifiquement bien. Pour ma part, ça va pas super bien aujourd'hui, les amis. Euh, je vous annonce que, si, aujourd'hui, c'était censé être l'ouverture de, de Kafaction, mais finalement, on a eu euh, quelques euh, petits soucis. Euh, que vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur notre Twitter, mais euh, Kafaction va pas ouvrir aujourd'hui. Et puis, vu qu'il y a SkillPVP qui ouvre et tout plein d'autres serveurs, je pense qu'on va prendre un peu plus de temps pour travailler vraiment, pour être sûr que cette fois-ci, ça n'est pas la prochaine ouverture. Euh, le gros problème qu'il y a eu, en fait, les amis, c'était un bug euh, de. Corruption de map, en fait, avec MC Edit, quand on a collé euh, le spawn euh, avec la map, la map a fait des gros euh, des gros bugs, il y avait des trous un peu, à tout genre les 2000 blocs, il y avait des énormes chunks euh, coupés quoi, complètement coupés, on a commencé à faire des slash slash régène avec euh, la commande du World Edit pour pouvoir... Euh, régler le, le problème et au final ça n'a pas fonctionné donc bon qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va profiter de cet temps-là pour euh, continuer à améliorer notre launcher parce qu'on a remarqué qu'il y avait aussi d'autres problèmes qu'on qui étaient arrivés etc on va repasser euh, sur du euh, paper spigot à la place de forge slash thermos donc ça ça va être plutôt intéressant aussi parce qu'on aura d'autres trucs qui vont arriver qui vont être mieux au euh, niveau de l'optimisation en game etc le serveur la restante va être ré, ré, ré, euh, remis donc, si vous ne saviez pas, la redstone était désactivée pour cette version-là. On va la remettre. Comme ça, vos machines à piston, etc., vont pouvoir fonctionner. On a un plugin maintenant qui peut gérer tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment important parce que sinon, vous n'auriez pas. La machine de redstone était désactivée. Donc, là, on va... vous allez pouvoir les avoir. Ils vont être activés en espérant qu'il n'y ait pas de problème avec ça. Mais normalement, le plugin devrait être 100% custom. Et puis, il, pourrait, il pourra gérer le nombre de pistons par chunk et ce genre de trucs. Donc, ça pourra vraiment être intéressant. C'est sûr que si vous faites un truc. Rempli de machines, ça se peut que votre Minecraft à vous il crache, etc. Ça vous le savez, c'est dans tout Minecraft. Si vous faites dans n'importe quel serveur l'abus hein, de l'abus, votre launcher va être va être, va être va être niqué. On va aussi compléter le site, le Discord aussi qui est dans la description. On va compléter, on va faire des nouveaux raids, des chutes comme ça et on va euh, faire une mise à jour aussi de notre teamspeak donc toutes les gens qui avaient des grades, euh, des trucs qui ont pas rapport, des permissions etc on va tout fixer ça donc voilà je ne sais pas quand est-ce que ça va être la date euh, exactement du retour de cofaction mais euh, je vais vous tenir informé sur le twitter du euh, serveur donc vous allez juste à follow iconsqc sur twitter et MC sur twitter c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir avoir toutes les informations que vous avez besoin sur euh, cofaction je l'informe souvent sur mon twitter en premier avant de l'informer sur le twitter du serveur mais bon voilà sur ce, les amis, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment triste, comme vous pouvez sûrement l'entendre à ma voix. J'étais super hype aujourd'hui. Sinon, euh, je vous invite à aller sur la chaîne de Ice Expert et lui souhaiter une joyeuse anniversaire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et puis, euh, pour qu'il passe une bonne journée, si on voit le spam de joyeux anniversaire sur sa chaîne YouTube, il va vraiment être content. Donc voilà, sur ce, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis vraiment désolé encore une fois, comme vous, comme vous devez vous en douter. Ça me fait plus chier, moi, que... Que vous, au final, même si je sais qu'il y en a certainement d'entre vous qui était chaud pour euh, tryhard, etc. Même le serveur en ce moment, je voulais me connecter pour faire une, une petite vidéo dessus, mais comme vous allez pouvoir voir, il est pas euh, fonctionnel. J'ai même essayé de l'allumer, ça enfin, ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, les amis, mais je voulais juste m'excuser encore une fois, je suis vraiment désolé. On se retrouve, euh, je l'espère, très bientôt. Bisous.